Salut la fraîche aujourd'hui on va parler des couvre-casques. Il y a deux couvre-casques différents, le couvre-casque à bande et celui à étoile. L'étoile sert à désigner la jammeuse de l'équipe tandis que la bande désigne le bloqueur pivot. Ce dernier n'est pas obligatoire au cours d'un jam. Les décorations des casques des autres patineurs ne peuvent être confondues avec les couvre-casques. Pourquoi avoir recours à un couvre-casque plutôt qu'à un marquage imprimé ou à un autocollant Tout simplement pour permettre au bloqueur pivot de prendre le statut de jammer durant le jam. Les équipes doivent disposer d'au moins deux jeux de couvre-casque pour assurer la distinction entre les deux équipes. Le couvre-casque de la jammeuse et du bloqueur pivot doivent avoir le même schéma de couleur. Le couvre-casque doit être sur le casque ou dans la main du patineur avant le début du jam. Si un couvre-casque tombe sur le sol, le pivot ou la jameuse peut le récupérer même s'il tombe en dehors des limites. Le patineur est dans ce cas-là sujet aux règles du hors-jeu ou du hors-limite. La prochaine fois, nous parlerons du Star Pass. En attendant, chaussez vos patins, foncez sur la piste et on se retrouve pour une prochaine vidéo.